Tout ce que j'ai, mais parfois tu étais un véritable fléau J'essaie de te comprendre, mais tu es comme les flots Une abondance d'émotions divergentes Tu n'arrivais jamais à contrer vos connaissances Ta douleur était si forte que quand tu touchais le fond Tu réduisais tout à néant Tu as toujours cherché à savoir ce qu'il y avait dans la tête des gens avant de prendre le temps de savoir ce qu'il y avait dans la tienne. Tu cherchais souvent à te distinguer, jouant l'impassibilité quand un incident se produisait. Mais tu bouillonnais intérieurement. Tu étais si énervante à ne pas aller droit au but, contournant les sujets sensibles tout en étant hors-jeu. La rivalité était un bel alibi, mais lorsque tu échouais, tu sombrais dans la mélancolie. Tu as tout donné pour quitter le nid Mais lorsque tu l'as fait Ton besoin d'affection est resté inassouvi Ton cocon s'est transformé en anarchie Empli de déception et de confusion. Tu rêvais de romantisme et d'intégration Mais tu n'as connu qu'injustice et illusion Je te déteste La vengeance est une pute On va éviter les disputes Désolé pour ce retour en arrière Va bah, falloir trouver un plan B Mais je couvre tes arrières Promets-moi que tu ne tireras pas par terre Affirme ton caractère Ne sois pas puéril Fais-moi un sourire Je te déteste Mais je dois faire avec Je te déteste Pourquoi tu m'écoutes pas Grand Bobine 1 ah, de oui. Ne reste pas bloqué sur tes revers en sentable la marche arrière. Je te regarde dans le miroir et je pense que tu mérites tellement mieux que les afflictions que tu t'infliges en continu. Chaque L point c'est dur de se mettre à nu, mais si tu le bats, tu ne seras pas laissé pour compter. Sois fière de tes derniers accomplissements Sois courageuse pour tes prochaines réalisations J'espère que cette introspection t'aidera à aller de l'avant Je te tire mon chapeau pour ta détermination Ignore ceux qui ont fait preuve d'un profond mépris Profite de ta frustration et tu ne seras jamais à court d'imagination Sur ces bonnes paroles Je voulais te dire Que je te déteste je déteste quand tu es plongé dans un extrême chagrin. Mais je t'aime. Je t'aime quand sur le fleuve de la vie, tu montes ta vraie nature et tu fais du chemin. Je te déteste. mais je t'aime